Justement c'était un choix de notre part de le lancer lors de, du dernier AG de, du CIR en disant que c'est en juin et cinq mois après ce sont les assises et on voudrait prendre un petit peu la température, voir qu'est-ce que ça donnait cinq mois d'usage de, de notre réseau social, savoir si ça répond à votre besoin, savoir si vous avez entendu parler, euh, bon, échanger. Euh, bon, le réseau social XIR qui est basé sur HomeHub, Hub, dont l'adresse mail est communauté.xir.eu. Euh, rapidement, un petit sondage rapide de la salle. Avez-vous déjà entendu parler de ce réseau social En levant la main. Ouais, on va dire euh, pas mal. <rire> Et parmi ceux qui ont entendu parler, est-ce que vous avez déjà créé des comptes sur le réseau social Oui, c'est très bien. Parfait. Bon. Et ben, je vais donner la parole à Julien. Oui. Alors je vais essayer de reposer euh, une ou deux problématiques. Pourquoi on a voulu faire ça et pourquoi ça nous semblait important Et ensuite, ça permettra de, de discuter... Euh, pour poser la question de où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on ne va pas avec cette démarche. Euh, pourquoi faire c est, c est, c est, Le besoin, on le sentait depuis un certain temps, mais il a émergé aux assises du CIR, je pense, ici, il y a trois ans. Et il n'a pas émergé en fin de soirée, il a émergé dans un moment où tout le monde était vraiment motivé et lucide. Euh, il y avait cette notion de « on veut capitaliser sur les échanges au sein de notre communauté ». On sait tous qu'il euh, y a les, les listes membres du CIR sur lesquelles il y a des messages qui passent. Moi je trouve qu'elles sont super, elles sont dynamiques, il y a plein de questions, ça, part, ça porte sur plein de sujets, etc. Mais il y avait cette notion de bah, « c'est du au fil de l'eau » et euh, ensuite euh, les messages se perdent, il n'y a pas forcément d'historique. Euh, euh, c'est intéressant mais justement c'est dommage parce qu'on euh, n'en conserve pas grand-chose sur le long terme au-delà de la question « one shot » qui est posée à un moment. Donc il y avait cette notion de capitalisation. On se disait aussi que la notion d'annuaire elle était intéressante dans notre communauté parce que régulièrement, moi, je ne sais pas, je vais discuter avec le métier, ils vont me dire ah, « Mais pourquoi tu ne vas pas voir l'université Tartampion Ils ont un super truc, vous devriez les contacter pour voir si on peut l'utiliser aussi. » Alors, dans un certain nombre de cas, ben, l'université Tartampion, je ne sais pas qui c'est, je ne les connais pas. Et donc, l'idée, c'était d'être capable d'avoir un annuaire professionnel dans lequel on se retrouve et de discuter de sujets précis. Alors, moi, je l'ai ressenti... Euh, dans ma chair, euh, quand on a travaillé bah, notamment euh, avec Valérie euh, Delabu et d'autres collègues sur la partie euh, réseau des, des architectes et des urbanistes du système d'information, donc dans une ancienne vie euh, c'était euh, mon métier, et euh, on sait très bien que les architectes dans l'établissement, s'il y en a un, c'est déjà énorme, et donc euh, le, à force d'être seul sur ta fonction, tu peux, enfin moi c'est ce qui a failli m'arriver, tu peux te mettre à développer ton, ton propre dialecte, tu peux te mettre à, à yoyoter sur certains trucs et es content de, de, de croiser d'autres collègues et de discuter, d'échanger, de voir les bonnes pratiques, de partager, etc. Donc ce réseau il a un sens et on voit qu'il y a des gens qui ont besoin de discuter sur des fonctions précises. Je pense que les collègues qui travaillent, je sais pas moi quand on a fait la journée technique euh, Moodle, là c'était... Euh, euh, Thierry Simoni, Feu, Thierry Simoni qui l'a organisé, mais c'était une demande au départ, c'était une idée de, de Stéphanie gouden d'Avignon, c'était de dire les gens qui bossent sur Moodle, ils se causent pas tant que ça parce que Moodle Mood c'est pas très technique, et ils ont besoin d'échanger, les gens qui bossent sur les applis RH, ils ont certainement besoin d'échanger aussi, donc le fait, de, de, la notion de communauté disciplinaire, où il euh, y a parfois des sujets où on est dans l'établissement, que quelques-uns bossent dessus, et où on a vocation à discuter avec tous les autres, euh, ça, ça, pour moi c'est un besoin qui fait sens. Alors on me dira, on peut toujours le faire sur les listes euh, du CIR. Le problème c'est que euh, même si euh, on est euh, quelqu'un de très hardi et de pas particulièrement timide, on n'a pas forcément un, envie d'envoyer un message sur la liste du CIR où il y a 2000 personnes. Euh, donc l'idée c'était de dire, bon bah, voilà, on peut faire des choses dans le plus petit comité. Donc voilà, euh, capitaliser sur les échanges, euh, avoir une meilleure capacité à rechercher des informations, la notion d'annuaire professionnel. Et puis le fait de, de traiter le caractère un peu disciplinaire, je, je n'ai pas d'autres mots, mais disons euh, le fait, sujet ponctuel où on n'est que quelques-uns. Alors exemple David euh, l'autre jour qui disait, voilà, euh, qui c'est que ça intéresse de parler open data, on peut discuter, on ne va pas se mettre à, à, à lancer des, des... Enfin on pourrait, mais si on lance des énormes discussions sur les membres CIR, donc 95% des gens se disent euh, ça ne me concerne pas, euh, ça n'a un peu pas de sens, on voit que même un sujet majeur comme la Dmat, il euh, y a eu une liste qui s'est créée à côté parce qu'à euh, un moment, euh, je pense les collègues ont eu le, ressenti le besoin d'approfondir et de creuser. Euh, donc l'idée, c'était de trouver une façon de répondre à ça. De garder la liste de diffusion membres XIR, j'ai hein, dit, je, je l'aime tendrement, cette liste de diffusion, il y a plein de messages qui passent dessus, je trouve qu'elle est utile, elle a été utile, elle sera utile. Mais d'avoir deux outils qui s'alimentent mutuellement. Euh, typiquement, il euh, y a un échange sur la liste, il euh, y a plein de, de retours qui sont faits sur, je ne sais pas moi, les outils de gestion du contrôle d'accès. Euh, ben on capitalise ça euh, dans quelque chose de plus pérenne, en l'occurrence euh, euh, euh, l'outil HomeHub. Alors qu'est-ce que c'est HomeHub euh, C'est un, un terme difficile à prononcer, euh, mais c'est un réseau social open source. Euh, on l'a trouvé parce qu'il était aussi utilisé par l'Anstia et euh, il nous avait fait un retour euh, d'expérience qui était euh, plutôt positif là il est euh, géré bénévolement par euh, des membres de l'association il euh, y a un annuaire professionnel intégré dedans, il y a des espaces il y a une notion d'espace dans m qui répond à, cette, euh, à ce besoin sur la partie euh, échange plus, en plus petite communauté euh, qui sont euh, le, le vocabulaire interne de l'outil c'est qu'on parle d'espace et euh, du coup quand on arrive on est par défaut dans l'espace euh, bienvenu dans lesquels il y a des FAQ et un peu de doc, mais euh, après, on peut chercher euh, pour aller dans des espaces plus spécifiques. Euh, voilà. Et dans chaque espace, on peut activer des outils, voilà, les wikis qui permettent de faire des tableaux de capitalisation, et on peut avoir un calendrier pour annoncer des événements, etc. etc. Euh, donc la notion d'espace, elle est centrale, parce que c'est ça qui permet d'avoir le caractère un peu euh, ciblé euh, sur les échanges. Il euh, y a c'est peut-être tricky, alors du coup, euh, je ne sais pas si on le voit sur la capture d'écran. Euh, ça ne saute pas aux yeux, mais quand on arrive sur la page d'accueil et qu'on va sur l'espace, là, il y a le petit livre qui permet de les avoir tous, et du coup, de, de voir l'ensemble des, des communautés, euh, des, des, des espaces existants. Euh, et on peut, les on peut les rechercher, on peut naviguer, sachant qu'il y a des espaces qui sont publics et d'autres qui sont privés. Euh, ce qu'on s'était dit au CIR, c'est pour démarrer, il faut euh, au sein du CIR, on en avait discuté, on s'est dit il faut montrer, donc on va créer quelques espaces euh, en fonction de euh, ce qui nous semble être des sujets d'intérêt, alors qu'on qu n'a pas la science infuse, mais on a simplement regardé euh, l'historique de la liste de diffusion et on a regardé, euh, je ne sais pas sur les, je me souviens plus maintenant, mais sur les deux années passées, euh, ce qui revenait tout le temps où ce qui revenait beaucoup et sur lesquels il y avait eu pas mal de bruit. Et on a créé des espaces liés à ça. On a essayé de, de l'organiser euh, à peu près euh, euh, en étant à peu près logique et, et carré. quoi. Euh, je passe la main à Nina hein, sur la partie espace. Euh, oui, rapidement, on a déjà créé 17 espaces euh, publics. Euh, en prenant vraiment les grandes thématiques de notre périmètre de SI. On n'a pas réinventé la roue. Et comme il a dit euh, Julien, on, a, on est revenu deux ans en arrière dans la liste de, de diffusion pour, euh, euh, pour alimenter ces espaces, pour qu'on qu venait sur ces espaces-là qui ne sont pas vides. Par exemple, des exemples d'espaces, on a SIRH, formation, des maths, outils transverses. Et euh, pour SIRH euh, dont je me suis occupée, euh, j'ai re consolider toutes les réponses concernant par exemple le retour d'expérience de siam les outils de les outils de recrutement il y avait aussi pas mal de, de questions sur le, les outils gestion de temps et d'absence bon on, on a alimenté ces espaces créés dedans ce qu'il faut savoir c'est qu'une discussion ne veut pas dire espace espace c'est vraiment les grands thématiques les grandes thématiques. Euh, pour l'instant, on a dit qu'on va limiter la création de l'espace pour ne pas se retrouver avec un, un, une cartographie, un annuaire d'espace qui n'est pas maîtrisé. Euh, par contre, tout le monde peut demander de créer un espace. Il suffit d'envoyer un mail à communauté .eu. Nous allons regarder euh, la demande, si elle a lieu d'y être, si l'espace, il, euh, il faut le créer, s'il n'y a pas un, un autre espace qui peut répondre à la demande. Et surtout, surtout, quand on va créer un espace, on va réfléchir tout de suite à l'animateur, à l'administrateur de l'espace. Euh, alors là, on fait, on fait appel à vous tous. C'est pas seulement le CIR, enfin, c'est pas seulement le CA du CIR. On était là juste pour initier les informations dans, dans le réseau social. Mais maintenant, les animateurs, c'est chacun de nous et tout le monde. Et l'animateur, sa fonction est de mettre à jour les informations. Récapitaliser tout ce qui a été mis dans les listes de diffusion et les mettre, par exemple, sur des euh, formes de tableaux dans l'espace correspondant. Mettre à jour, compléter. Pour euh, L'idée, c'est vraiment avoir des informations fiables à jour euh, qui reflètent les discussions qui ont eu lieu sur les listes de diffusion ou sur euh, Humhub. Voilà, donc ça c'est l'état d'esprit le, sur lequel on est parti au début. Je pense qu'une des questions c'est est-ce que ce fonctionnement euh, est souhaitable ou est-ce qu'il faut qu'on ouvre par exemple la création d'espace en disant tout le monde en crée. Euh, nous on voulait éviter le risque de dispersion euh, où il y a une discussion si on, si on rentre trop finement, il n'y a, a, a du coup aucun espace qui vit vraiment parce qu'aucun n'atteint la masse critique pour qu'on discute vraiment. Mais, euh, mais ça, ça fait partie des sujets ouverts sur lesquels on, on peut revenir. Alors euh, un exemple de capitalisation, je n'ai pas pu prendre toutes les infos, mais dans les espaces, euh, vous le voyez si vous allez sur la plateforme et si vous allez dans certains espaces, alors là j'ai pris euh, discussion et outils transverses. Euh, typiquement là-dedans, bah, on a les pages wiki où on, on essaye de noter euh, euh, les réponses aux questions comme... Euh, C'est pas on essaye de noter, on note. Euh, les réponses aux questions comme euh, « qu'est-ce que vous utilisez pour gérer le contrôle d'accès dans votre établissement ?» Ou là c'était « bah c'était ça, euh, donc on note et on note euh, une, une ligne par établissement et puis on, on note les informations principales. L'idée c'est qu'ensuite euh, si quelqu'un se dit, euh, et ça a déjà servi, enfin j'ai déjà envoyé ce message sur Esduxir euh, il y a deux ou trois mois, euh, la question est revenue, genre qu'est-ce que vous utilisez euh, pour gérer les projets, pour gérer votre portefeuille projet. Euh, ben, j'ai envoyé le lien vers le tableau euh, issu des discussions d'il y a un an, donc on, a, on avait déjà tout. Euh, donc ça, ça c'est un exemple pour moi de capitalisation, il y en a d'autres euh, on sait qu'on a, euh, a une communauté qui est vaste et riche, et, euh, et c'est difficile d'interroger tout le monde et d'avoir tous les feedbacks. Alors je prends l'exemple de, de, de, bah, de notre, notre verré présidente Emmanuel, qui dit euh, « Voilà, le CIR va rédiger un article dans la prochaine collection numérique de, de, de la l'AMU, mais Emmanuel, quelles que soient ses qualités, elle n'est pas omnisciente. » Et du coup, elle, euh, elle dit, c'est qualité nombreuses hein, et, et innombrable, et elle dit, bon ben bah, moi, euh, je ne prétends pas tout savoir, je, on va rédiger cet article, on est, est sur, ça porte sur tel sujet, euh, qu'est-ce que vous en pensez Et du coup, l'idée, c'est que tout le monde dans la communauté, Donc pour moi, la communauté, je pense que c'est la liste membre membres, il y a 2000 personnes, tout le monde dans la communauté peut répondre. Et pas seulement les gens qu'Emmanuel a sous le coude parce qu'ils euh, sont à côté. Donc, euh, ça permet de représenter la communauté dans, par rapport à un certain nombre d'interrogations qu'on peut avoir. Là, bon, là c'est un article dans la collection numérique. Je pense qu'il n'y a pas mort si on tape trop un peu à côté de la cible. Surtout que, sachant que c'est Manuel, elle ne va pas le faire. Tu ne vas pas taper à côté de la cible. Mais il euh, y a d'autres fois où ça va être, euh, on va être dans une instance et l'idée, c'est de dire bon, bah, on doit porter la parole de la communauté. Donc, on doit être capable d'interroger la communauté. Parfois, euh, entre guillemets, euh, en live. Quoi. Ou bien, euh, c'est euh, Sylvie oui qui avait fait une présentation... Euh, euh, formidable dans la matinée euh, data qui, euh, avec ses collègues, qui dit bon ben bah, voilà les cctp de toute façon on les publie, euh, on sait très bien qu'il y a de la valeur ajoutée, parfois on a envie de regarder le cctp de l'établissement euh, d'à côté, pourquoi on ne les déposerait pas tous dans un espace où après on les retrouve et on peut se dire tiens ton cctp sur euh, sur telle solution, je sais pas sur euh, le vote en ligne, t'as mis quoi dedans, c'est quoi tes es, contraintes, etc. Donc euh, je pense que ça c'est typiquement des capitalisations qui sont riches et intéressantes, c'est ce que je voulais montrer ici. Un autre exemple, alors euh, j'ai pris le profil de Nina parce que Nina, elle a bien complété le, le truc, puisque, puisque c'est elle qui nous disait il faut bien compléter le profil. Donc euh, avant, de nous, avant de nous donner des coups de bâton euh, au conseil d'administration en disant euh, « complétez vos profils », elle a complété le sien parce qu'elle savait que sinon on allait lui, lui renvoyer la balle. Donc à quoi ça sert que de compléter le profil Je pense que c'est pour répondre à la question. Euh, tiens, j'ai entendu dire que euh, dans l'établissement à l'université de Grenoble-Alpes, ils font... Euh, il euh, y a telle solution intéressante je ne les connais pas parce que euh, je n'ai jamais eu la chance de les croiser euh, euh, en vrai, ben, je regarde dans l'annuaire et puis je trouve que peut-être euh, euh, ben, euh, sur le profil, je trouve quelqu'un qui bosse sur ce sujet à l'université de Grenoble-Alpes sachant que c'est quand même un peu tricky dans l'outil parce qu'il euh, faut compléter la partie à propos et on peut tous gérer les droits sur notre profil et pour que ça marche vraiment il faut dire euh, je rends mon profil visible c'est ce qu'on donc... voit là d'ailleurs oui, euh, juste si tu reviens sur le profil, s'il te plaît. Et si vous mettez la photo, on a aussi euh, en plus un trombinoscope, parce que c'est vrai que c'est sympa de savoir qui est qui avec la photo. En plus, c'est très valorisant, parce que moi, j'ai pris par exemple une des rares photos où j'ai un, un peu la classe dessus. En vrai, comme vous voyez, vous ne me reconnaissez pas, mais sur le réseau social, vous avez l'impression que je suis un type qui assure. Quoi. Euh, voilà, donc il euh, y a... Ça, oui, ça c'était, voilà, il faut jouer avec à propos et tout. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis que le réseau social a été lancé, on voit qu'il euh, y a des pics de connexion, alors parfois qui correspondent à des messages qui sont envoyés sur la liste, genre il y a un des pics qui doit être le jour où je dis, euh, ah bah, allez, allez regarder, il y a un bilan, il y a un tableau récapitulatif sur les outils de gestion de projet qui est à tel endroit, boum, il y a un pic euh, où on atteint, euh, on augmente le, le nombre de connexions. Ça me semble relativement décent, euh, cette, euh, la ligne médiane, elle est à 40 connexions par jour, ça me semble relativement décent. Par contre, euh, ce que j'observe, mais je ne sais pas comment l'interpréter, c'est le but de la discussion, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de contribution. Parfois, il y a l'un ou l'autre qui va modifier euh, un tableau récapitulatif pour dire euh, « Ah oui, dans mon établissement, on a utilisé telle solution. » Et du coup, ça m'amène vers les questions. Euh, maintenant qu'il y a quelques mois de, de vie sur l'outil, est-ce qu'il vous semble intéressant euh, Si oui, qu'est-ce que vous voyez comme intérêt particulier là-dedans euh, Est-ce que c'est euh, consulter des tableaux Est-ce que c'est euh, venir donc une fois de temps en temps quand on a besoin de récupérer ces données euh, Est-ce que c'est euh, autre chose ou créer les discussions disciplinaires ou la partie annuaire ou rien du tout Et euh, qu'est-ce que vous avez comme suggestion, remarque par rapport à tout ça Sachant que euh, derrière la question, moi je suis intimement convaincu qu'on a une communauté qui est potentiellement je pense potentiellement est important, potentiellement très riche et très puissante. Parce que s'il y a 2000 personnes sur la liste membres du XIR, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a des profils variés, qu'il y, euh, qu y, qu y a tout type de profils, euh, tous ceux qu'on retrouve dans nos DSI, euh, il y a des développeurs, il y a des admin 6 euh, euh, il, y a, il, y a, il y a plein de monde, il y a des architectes, il y a, il, y a, il y a plein de gens. Et cette communauté, elle est riche, et à mon avis, elle est, elle est potentiellement hyper forte, et elle a une capacité à, à créer... Euh, de la connaissance et un savoir commun qui me semble nécessaire et, et, et, et potentiellement très utile, Mais euh, je ne sais pas si, euh, si ce sentiment est partagé, si cette intuition est partagée. Et euh, voilà du coup les questions sur, euh, sur la suite, quoi, sur euh, ce que vous, vous y voyez, comment vous percevez les choses. Qui c'est qui veut se lancer à faire une première réponse ou une question, une remarque, oui. commentaire Merci Julien et Nina. Il y a, a peut-être un sujet, c'est qu'on a des, euh, des espaces, et les espaces, ils ne peuvent vivre que s'il y a une ou plusieurs personnes qui les animent, en fait. Tous ces mécanismes-là, on va pousser de l'information, on va aller consommer de l'information, mais il faut qu'on puisse aussi euh, actualiser, relancer des collègues, aller chercher une info, sortir une actualité. Et donc peut-être qu'il faut que par espace, on fasse un petit roulement en disant « tiens, allez, euh, pendant six mois, je m'occupe d'animer cet espace-là, et puis après, c'est un collègue qui s'en occupe » ce qui permet comme ça de faire vivre l'espace, d'attirer du monde, et voilà, c'est peut-être une suggestion qu'on peut voir dans d'autres oui. vies. Ouais. Alors oui, on, on s'était dit ça, alors je ne sais plus techniquement comment ça s'appelle dans EMUB, mais on s'était dit dans l'absolu, alors je crois que dans EMUB, ça s'appelle l'administrateur de l'espace, mais on s'était dit dans l'absolu, il faut un animateur par espace, euh, dont y avait un peu parlé, mais qui, qui, qui joue ce rôle-là, euh, de, de signaler quand il y a une information pertinente, quand, euh, sur la liste membre, on se dit, tiens, quel est le... Qu est-ce que est quelqu'un a un CCTP sur, je sais pas moi, euh, euh, le VDI, etc. Bon, ben, ça permet peut-être de, de le retrouver. Donc là, l'animateur, il peut jouer ce rôle et il peut faire le chemin inverse de, de balancer des infos dans le même, etc. Euh, donc on s'était dit ça, on s'était dit aussi parce que, euh, bon, c'est théorique, j'y crois pas trop dans les faits, mais euh, nous, euh, on va pas, le, enfin le CADUXIR ne va pas surveiller ce qui se passe dans l'intégralité des espaces. Et on s'est dit aussi, bon ben, euh, si jamais il y a quelqu'un qui poste des messages, euh, totalement, je crois, des messages nazis, pédophiles, euh, euh, racistes, eh ben, il faut que l'animateur de l'espace, il dise euh, non mais ça ne marche pas comme ça, et qu'il signale, donc euh, il, faut, il y a ce côté modération aussi. Bon, je, on est dans une communauté professionnelle, je suis pas très inquiet euh, sur ce plan-là, mais euh, mais par principe, il fallait le définir aussi. D'autres réactions Euh, Laurent Bram, euh, Renin. Je voulais savoir jusqu'à quel niveau on pouvait s'impliquer dans euh, le jugement, la critique d'un logiciel euh, Quel était le niveau de, bah, de confidentialité euh, qui, bah, qui pouvait euh, nous rassurer dans notre libre expression pour, par exemple, éviter de dégrader les relations qu'on pourrait avoir avec euh, nos propres fournisseurs Oui, alors ça, c'est une bonne question. Euh, on, la, la création des comptes est soumise à validation. Donc euh, on est quelques-uns euh, dans l'association à faire ça. Moi, si je vois passer une adresse qui n'est pas une adresse d'un établissement ou d'un adhérent du CIR, euh, si je vois une adresse Gmail ou je ne sais pas quoi, ou euh, je ne sais pas ce que c'est, je, je boule la demande. et Il y a un message automatique qui dit « Merci de revenir avec votre adresse institutionnelle ». On ne veut pas que les fournisseurs hijackent l'espace et on veut pouvoir discuter entre nous. Parce que c'est notre communauté, c'est nous. Euh, typiquement, euh, on les aime, euh, les, fonds, les, les partenaires, ils sont super, leurs stands sont formidables et tout. Mais euh, quand ils prennent la parole dans une intervention plénière pour interpeller euh, euh, le, pr euh, le président de la commission numérique de la CPU ou Anne-Sophie Barthez, c'est déplacé. Et là, je n'ai pas envie qu'ils débarquent dans un meuble non plus. Donc euh, on est entre nous et il y a des messages, enfin il y a des choses assez libres. Par exemple, on a compilé un tableau, mais qui était passé sur les listes membres, XIR aussi, où... Euh, euh, euh, il y, a, il y a parfois des, ouais, des, des, certains tableaux où ça parle de logiciel et ça dit, oui, là, c'est pas terrible. Ou il y en a un autre euh, sur les web services de Siam où euh, il y a, bah oui, les web services de Siam, ils ont des problèmes de performance. Quoi. Alors je sais pas si ça a été réglé depuis, mais euh, en tout cas à l'époque c'était ça le, le bilan. Et puis il y a les établissements qui donnent euh, leurs trucs et astuces par rapport à ça ou leurs difficultés. Moi je pense qu'il faut qu'on puisse s'exprimer. Le, le domaine n'est pas forcément sa... su... ouais. suffisant en soi parce qu'on peut. Moi je sais qu'on produit énormément de comptes dévergés par exemple. Et, euh, avec euh, le développement euh, des vacataires euh, sous OSE, on a explosé le nombre euh, de comptes et on peut très bien avoir une personne euh, qui euh, intervient pour RENIN, donc il va se retrouver avec un compte, et qui finalement peut très bien être partie et prenante euh, avec une société privée. Ce n'est pas forcément une garantie d'avoir un, un domaine universitaire puisqu'il n'y a pas que des BIATS et des enseignants-chercheurs derrière. Ah oui, c'est vrai. Alors c'est vrai, euh, je ne sais pas dans ce cas-là comment on peut répondre à la question, à part de dire, si, si tu vois, si de dire ça, quel, tu prends l'exemple d'un établissement donné, par exemple, imaginons Rennes c'est ça que tu, tu disais, voilà, ben, à ce moment-là, je pense qu'il faut que, de deux choses l'une, soit on dit, euh, les collègues de Renin euh, regardez un peu euh, qui a l'air d'être de Rennes dans la plateforme et regardez euh, si c'est cachère, ou bien on peut mettre en place un processus un peu formel qui va me casser les pieds, mais s'il faut le faire, on le fait, tu vois, où on dit une fois par an, on sort à la liste de tous les comptes, on les trie par établissement et on envoie ça, au... parce qu'au CIR, il y a toujours un... Euh, quel, est le th... quel est le vrai terme qu'on appelle ça euh... Le référent, l'adhérent Enfin bref, il y a quelqu'un qui représente l'établissement dans le CIR. Euh, pour Strasbourg, c'est... Le représentant de l'établissement, voilà. On peut très bien dire, une fois par an, parce qu'on ne va pas le faire trop trop souvent, mais on pourrait dire, une fois par an, on envoie au représentant de l'établissement la liste des comptes euh, dont l'adresse euh, mail, euh, voilà, si c'est euh, at, euh, atunistra.fr, on sait que c'est pour ma pomme, et puis charge à moi de vérifier qu'il n'y a pas d'intrus dans la liste. S'il faut, on peut faire ça, ou sinon, on se dit, bon, collectivement, on, on fait un peu attention. Quoi. Mais c'est vrai, j'y avais pas pensé, au côté vacataire. Est-ce qu'on n'a pas le même problème avec la liste membre, finalement Oui. Après, moi, j'aurais tendance à dire aussi, si je, poste, si je poste un message sur un logiciel, où je dis, il est tout pourri, euh, euh, c'est horrible, les performances, machin... Si l'éditeur, il n'est pas content, bah, il va me le dire. Et puis, on, et puis je lui répondrai, tu vois. Enfin, À la limite, c'est moi qui suis le client de ce logiciel. Si mon avis ne lui plaît pas, euh, il, ça lui fait une belle jambe. Bah, à la limite, c'est moi. Qu'est-ce que je fais avec ce logiciel qui ne me convient pas Oui, justement, peut-être aussi ça fait partie d'une enfin, d'une pression de dire au, euh, à nos fournisseurs qu'on peut partager nos retours d'expérience, qu'on est organisé, et que s'ils si sont pas euh, d'accord avec notre retour d'expérience, qu'ils font quelque chose. Quoi. Enfin, les retours d'expérience, l'idée c'est d'être objectif, hein, c'est de ne pas venir euh, euh, dire euh, qu'on n'est pas content sans argumenter. Quoi. Finalement, ils doivent le savoir, ça doit pas être une surprise pour eux. Voilà. En tout cas, le but, c'est que ce soit notre communauté qui discute. Je ne sais pas si on a répondu à la question, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres réactions Qu'avez-vous pensé de l'outil Ceux qui ont commencé à créer un compte et à communiquer ou à consulter Pas tous à la fois. Merci. Donc, euh, Raymond Bourges, du projet PCSchool. Euh, donc, j'ai n'ai pas encore été sur l'outil. Je vais corriger cette erreur. Euh, la question que je me posais, euh, c'est euh, parce qu'on n'y on va pas forcément tout le temps avec notre charge de travail et tout ça. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour euh, être alerté sur des mots-clés, sur des choses qui se passent dans les espaces, etc., pour que justement, on puisse euh, se dire « Tiens, ça, c'est pertinent. pour Moi, ça m'intéresse de rentrer dans une discussion. » Voilà. Oui, alors il y a, y a des mécanismes de notification que, euh, que mon anti-spam partage euh, envoie élégamment dans une boîte euh, annonce, je crois. Enfin, il, il, il, il déboule. Mais il y a des notifications par mail, il me semble qu'on peut les paramétrer. J'ai pas regardé euh, si on pouvait euh, mettre des mots-clés. Tu vois, j'imagine que toi, tu voudrais peut-être mettre un mot-clé genre « PCSchool » ou « Raymond ». Et dès qu'il y a quelqu'un qui écrit « Raymond » dans la plateforme, tu reçois un message. « Tiens, on parle de moi euh, ». Mais il euh, y, y a des mécanismes de type jusqu'où on peut les paramétrer. J'ai pas trop creusé, il faudrait regarder. En fait, tu peux paramétrer, si tu veux, à chaque fois, ou bien consolidation par euh, journée. Et il te fait un résumé de tout ce qui s'est passé dans les espaces dont tu fais, euh, tu fais euh, partie, quoi. Euh, mais pas sur des mots-clés, en fait. Il te fait un résumé sur l'activité euh, des espaces euh, dont tu fais partie. Enfin, il considère que c'est des centres d'intérêt, quoi. C'est ce que tu voulais dire, David ou... Je suis allé sur la partie euh, notification, donc tu peux paramétrer quoi Tu peux paramétrer la fréquence, effectivement les espaces euh, et euh, les types de, les activités, c'est-à-dire les types de contenu. Euh, et après, est-ce que sur les notifications, c'est plus riche Non, c'est encore orienté euh, espace et euh, type d'activité. La, la différence entre les notifs et euh, le résumé, c'est que la notif, c'est la petite cloche qui est là. Et le résumé, ben c'est un mail que, que tu reçois ou pas dans ta boîte. Quoi. Donc ça ne fait pas exactement ce que tu voulais. Je, je vois qu'il y a une question au fond de la salle, oui. même si je suis éboui. Et eh bien, hop. Bonjour, moi je suis nouveau au CIR, pierre le Moult, Paris 2. Je découvre tous ces outils depuis quelques mois. Et je ne vois pas bien la différence entre les listes de diffusion et les espaces. Euh, pour l'instant, alors je ne sais pas si je suis bien abonné à tout, mais je ne reçois pas énormément de mails et, ni de notifications. Du coup, la pertinence d'en avoir deux euh, m'interroge vraiment. Est-ce que les listes de diffusion sont vraiment encore nécessaires par rapport à, à cet espace-là Si on veut le faire vivre ouais. et qu'il démarre, c'est vraiment une interrogation. On s'est posé la question au départ parce que euh, l'exemple de l'ANTIA, c'était... Non, je, je me remets vers la croix blanche, je, je crois que sinon je me fais taper sur les doigts. Euh, L'exemple de l'Anstia, c'était ça c'était qu'eux, au lancement de euh, Hub, ils avaient cassé leur liste de diffusion, si je me souviens bien, pour dire bon, bah maintenant, on a ça, on a plus besoin des listes de diffusion. Euh, nous, on trouvait ça relativement euh, inconfortable, parce que les listes de diffusion euh, du XIR, aujourd'hui, quelles que soient leurs limites, elles marchent et il y a des échanges sur les listes. Et si on les casse pour quelque chose d'incertain, euh, je trouve que c'est dommage, parce que euh, si ça se trouve, on les casse pour quelque chose qui ne marche pas derrière. Et du coup, on a juste cassé quelque chose qui fonctionnait. Euh, donc on s'est dit, essayons de réfléchir à comment les deux pourraient interagir, comment on pourrait y avoir un cercle vertueux, sachant que la différence principale, c'est que euh, dans un meuble, tu peux capitaliser. Donc tu retrouves beaucoup plus facilement l'historique que, que dans les listes. Quoi. Si je prends euh, euh, la partie... Euh, allez, je reviens là-dessus, là, la partie des matérialisations. Si je vais dans dans le wiki et que je prends, je ne sais pas, euh, paraffeur et signature euh, signatures électroniques. Tu vois, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des trucs que tu retrouves plus difficilement dans les listes. Euh, tout cet historique avec euh, l'Université de Nantes qui te dit euh, ce qu'ils ont fait, ou, ou Nîmes là en dessous, enfin, et, et pas mal de, de, de contenu. Là, on voit, y a, je pense que ça doit être Sonia, là, qui a envoyé euh, une description assez complète, parce que c'est NGS Unistra donc ça devait déjà être Sonia. Euh, ou là, l'université Polynésie française ça, euh, le retrouver aussi facilement et avoir aussi rapidement la synthèse dans les listes on n'aura pas euh, donc je, je pense que ça c'est une, une plus-value potentielle de cet outil mais à, à confirmer parce que si, si c'est pas le cas, à ce moment là c'est pas la peine qu'on le fasse mais euh, ça c'est une plus-value potentielle à mon sens, et l'autre plus-value potentielle c'est de dire, tu peux avoir des discussions sur une thématique ciblée parce que la liste membre, on est 2000 dedans donc il euh, y a des fois des questions, euh, moi par exemple je suis, euh, euh, c'est pas visible a priori, mais je suis quelqu'un de relativement timide. Donc euh, j'ai pas forcément envie d'envoyer une question sur la liste de membres, une question toute spécifique où je me dis là il y a 15 bonhommes qui ça va intéresser, j'ai pas envie d'embêter les gens. Donc euh, s'il y a dans, dans un autre outil, alors ça pourrait être d'autres listes de diffusion plus ciblées, mais s'il y a dans un autre outil quelque chose, je me dis ça peut être positif. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est est -ce est une intuition qui est bonne ou mauvaise C'est collectivement qu'il faut répondre à ça. Quoi. Je ne sais pas si du coup c'est plus clair. L'outil, je le trouve très bien, c'est juste pourquoi on, a, on garde encore les listes de diffusion, tu y as, tu y as en partie répondu. Enfin, ça fait partie des objectifs de cet échange-là, parce que... Euh, ce qu'il a dit Julien, dans la liste de diffusion on a 2000 et basculer euh, d'un seul coup sur un outil et puis perdre les 2000 c'est assez risqué après euh, le home hub ce qu'on qu s'est dit aussi, on s'est donné un petit peu une règle au niveau du conseil d'administration que quand quelqu'un pose une question euh, un de nous si c'est pas, si pas fait par la personne qui a posé la question va, prendre la, va consolider toutes les réponses qui ont été faites via le, le, la liste de diffusion, pour les déposer sur, euh, sur un espace Humhub. Et puis, euh, petit à petit, c'est à nous de montrer ou de démontrer la, la valeur ajoutée de Humhub par, justement, la, euh, la facilité de rechercher une information, la complétude des informations. Et petit à petit, si on se rend compte que tout le monde va dans Humhub hub et il va discuter dans Humhub, hub et bien, logiquement, les listes de diffusion ne seront plus d'actualité. Mais ce n'est pas encore le cas. Et je ne sais pas comment on, comment on peut le faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on ce qu observe actuellement. Alors déjà, si nous, on prend cette habitude que quand on pose une question dans liste de diffusion, de faire un résumé et de mettre sur Home Hub, déjà, on a capitalisé et puis on incite les collègues à venir consulter le, le réseau social. Alors, il y a Pierre qui arrive avec le micro, du coup. En fait, oui. Du coup, c'est quel espace qui permettrait de, de, de pouvoir... Euh... Question... C'est discussion et outils transverses, c'est ça non, non, selon la discussion, si, si la question ah. qui a été posée, c'est sur le SIRH, eh ben, par exemple, moi, pour Mais du coup, dans le fil général, pas un espace, tu ne vas pas ouvrir un espace... Euh... Alors, ça va dépendre, enfin, je ne sais pas, mais... Je suis très pragmatique, voilà. C est, c est, en ouais. fait, effectivement, l'intérêt, c'est de... La grosse difficulté, c'est de pouvoir faire une synthèse et... — Certains le font. Mais même s'ils le font, ça reste dans un mail qui est empilé. Et puis on, on, voilà. — Ouais. En fait, c'est la question qu'on s'était posée initialement. Alors pareil, je sais pas si on a tapé juste. Mais c'était la question de la granularité, en fin de compte, des espaces. Est-ce qu'on a un espace entre guillemets, hein, « fourre-tout » dans lequel on met toutes les discussions Mais à ce moment-là, on perd. On, on gagne le fait qu'il y a une masse critique qui est plus facile à atteindre on perd peut-être le fait de pouvoir avoir des discussions ciblées, ou euh, à l'inverse, est-ce qu'on est qu va dans quelque chose de très atomique, où là le risque c'est qu'on ait des, des, des, des atomes qui ne euh, vivent pas. Quoi. On a essayé du coup de, de, de trouver ce qui nous semblait être la bonne granularité, mais c'est juste avec le temps qu'on saura si c'est bon. C'est hein, la granularité qu'on qu voit là à l'écran, tu vois, avec la partie cahier euh, euh, des charges... Euh, euh, outils pédagogiques euh, SI euh, formation euh, etc. international mais je ne sais pas si enfin, le pari c'était ça, c'était qu'il fallait faire une certaine abstraction mais pas trop peut-être qu'il y a des collègues qui me diraient moi je ne veux pas un espace euh, euh, je ne sais pas moi euh, LMS mais je veux un espace où, euh, un espace pod, un espace moodle un espace truc, peut-être que c'est mieux d'être plus spécialisé comme ça et peut-être qu'il faut au moins de granularité, alors une variante pourrait être de dire on déverrouille la création, la création des espaces on laisse les gens faire ce qu'ils veulent et à la fin on regarde ce qu'il en reste. Si je peux me permettre, je pense que c'est plutôt la, la validation à rentrer dans un espace, d'être membre d'un espace qui peut être gênant. C'est-à-dire que voilà, donc là par exemple, si je veux rentrer, je vais appuyer dessus, ça va me dire pour l'instant cet espace est réservé et donc ça vous nécessite et quand vous avez tous un boulot de dingue, il va y avoir vous risquez de perdre des gens qui, qui, qui venaient venir. Oui, euh, c'est vrai. C'est arrivé sur certains espaces parce qu'il y a des fois, on s'était répartis normalement l'animation, je ne vais pas donner de nom, hein, mais on s'était répartis l'animation des espaces avec euh, les collègues du conseil d'administration au départ en se disant, il faut qu'on impulse le, le truc. Et euh, c'est vrai que parfois je suis passé sur l'espace d'un copain et puis j'ai vu qu'il y avait plein de demandes de gens qui voulaient rentrer dans l'espace et qu'il ne les avait pas validées. Donc j'ai validé pour lui en passant. Mais je me suis dit, oh là là, c'est pas bien ça. Et euh, donc je suis d'accord avec toi, c'est un frein. Donc moi, comme je suis... Euh, Paresseux et non pas fainéants, hein, c'est très différent. Euh, du coup, euh, tous les espaces que je gère, je dis, euh, on rentre, les gens ils rentrent comme ils veulent, quoi. Je, je pense que c'est plus simple et qu'on y, on y gagne tous. Alors la, la seule restriction, ça pourrait être euh, par rapport à la question d'avance. Si quelqu'un crée un espace euh, défouloir et euh, le sous-titre ce serait euh, dit ici tout le mal que vous pensez de vos fournisseurs, peut-être que celui-là faudrait le soumettre à validation. Donc peut-être qu'il y en a un ou l'autre ou. Il y a un établissement dont le nom m'échappe maintenant euh, qui, euh, qui a voulu avoir un espace privé pour faire des tests pour, pour une équipe de, de chez eux. Euh, bon, là, on, leur a, on a créé un espace privé, mais je pense que dans la grande majorité, enfin, la logique pour moi, c'est d'avoir euh, quelque chose qui n'est pas soumis à validation. Tu euh, as raison, Bertrand, c'est une des, euh, des leçons qu'on a appris. On a voulu faire euh, ce paramétrage par défaut. Il faut le faire sauter, quoi. Il suffit de appuyer sur suivre pour suivre un, un espace sans validation. C'est un, une des leçons qu'on a qu'on a appris et qu'on va appliquer. Euh, Julien, tu parlais d'un établissement effectivement qui a demandé un espace réservé. Je ne sais pas si l'établissement est présent, mais est-ce que peut-être on pourrait avoir un retour d'expérience sur l'usage de cet espace et est-ce que euh, Est-ce que ça a un sens, effectivement, de, de promouvoir la possibilité d'avoir des espaces particuliers et privés pour des établissements ou pour des groupes Alors, je, je crois que je me souviens plus du nom de l'établissement. <rire> S'il est dans la salle et qu'il veut intervenir, qu'il le fasse. Mais euh, je ne me souviens plus euh, vraiment. Hein, je me souviens plus du nom de l'établissement en question. Et je crois que le, le, le collègue, à l'époque, nous avait dit « Ouais, pas de souci, je vous ferai un feedback » sur euh, sur mon utilisation de, de cet espace privé. Donc euh, il le fera un jour, c'est sûr. Alors euh, Nina, qui est euh, très euh, rigoureuse, me dit qu'on a dépassé le temps. Ouais. Et elle va bientôt sortir son taser pour me tirer dessus. Mais ceci dit, euh, je pense qu'ici... Je prends les, on prend les réactions, puisque le but c'est de discuter. Et juste une petite remarque, parce qu'on en vous, vous savez maintenant, vous savez ce qui se passe dans ma tête. C'est un peu compliqué, mais bon. Euh, est-ce que vous avez prévu un espace qui fonctionne en parallèle du, des assises C'est-à-dire que moi, c'est ce que je peux déposer ma presse ou ceux qu'on présentait, ou cest est-ce que tout d'un coup, il, il peut y avoir une, une, une, une liaison entre un événement que vous faites — je, je vous incite à faire ça, parce qu'en fait, vous allez amener des personnes qui, sont, qui ont assisté à l'événement, qui vont du coup s'inscrire. Et donc tu vas faire un déplacement progressif vers l'autre territoire, qui n'est pas le territoire de l'événement, mais le territoire quest ton même. Et les gens vont y venir. Et tu vas provoquer un mouvement, je pense, comme ça. C'est une suggestion. — Oui. Alors c'est vrai qu'on l'a fait. Mais euh, à moitié... C'est-à-dire que euh, je crois que je vais le trouver. Alors, j'utilise ce petit livre qui me permet de voir l'ensemble des espaces. Et euh, je cherche, par exemple, je me dis, tiens, est-ce qu'il y a un truc sur les assises euh, Donc, on, on l'a créé. On s'est fait la même réflexion. Après, moi, je ne suis pas un... Euh, je crois que... Euh, et Laurent dit, voilà, n'hésitez pas à utiliser cet espace pour échanger. Et puis, euh, moi, je suis venu lui casser l'ambiance en disant... Euh, euh, ouais, bon, euh, on devrait peut-être utiliser l'espace bienvenu parce que tout le monde est dedans et là on n'aura pas le temps d'arriver dans, euh, dans cet espace-là. Euh, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont qui, euh, qui pas, euh, pas capté le fait que, euh, par exemple, il y avait des espaces spécifiques. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne les ont pas vus et qui sont juste arrivés dans l'espace bienvenu. Euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément naturel au premier abord. Et, euh, et je pense que c'est ce qu'on devrait faire pour l'an la, pour prochain, éventuellement, tu vois. C'est vrai. Ouais, cette année, il est un peu tard, là. Oui, alors a posteriori, on pourrait se dire, dans un 6 2021, on balance toutes les presses et tout. Oui, vous voulez retrouver, c'est en attendant que ça soit monté par un monsieur qui a récupéré toute notre présentation, et euh, vous pouvez le faire, je sais pas, tu as compris, c'est poids à miel, quoi. C'est-à-dire que t'as des gens qui ont été euh, qui ont été là, et tu dis, ben, retrouvez-nous, et donc tu, tu fais le point de basculement qu'est l'inscription, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui bloque, c'est l'inscription d'amener les 2000 de la liste mail vers, euh, vers ça. L'intérêt, tout le monde l'a, tout le monde le comprend. Mais il y a le petit moment où euh, nom, prénom, mail, confirmation... Euh... ouais alors Nina n'a pas le micro, mais elle disait euh, oui, oui, tu as raison. Donc, je ne sais pas si tu as entendu réponse, mais elle disait ça. Oui, oui, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Et même le faire à poster, posteriori, et puis envoyer un, un, une info sur les listes de diff en disant si vous voulez retrouver euh, les... Les présentations lors des assises. Par contre il faut jouer le jeu, que si les gens ils viennent sur l'espace assise et ils trouvent rien, on est un petit peu grillé aussi. Euh, pardon? Oui, quand ils tu... oui, oui aussi. Ah ouais, donc Emmanuel aussi me dit que c'était trop long. Mais je voilà, si vous avez d'autres feedbacks, on par la suite, hein, par exemple autour d'un cocktail en fin, en milieu ou en début de soirée, je prends, je prends ces éléments parce que ça nous permettra de faire bouger l'outil dans un sens ou dans l'autre. Juste, juste un dernier mot, David, tu es prêt à animer l'espace Open Data là Open Science, Open Data, parce que c'est une très bonne idée. d'accord, ok, pas de souci. Merci beaucoup. Merci à tous.